Bye. Une très belle cérémonie, une fois de plus, que ce DLEA. La version 2017 était empreinte d'un bel esprit celui bien sûr de la transmission de la connaissance et cette année nous avons eu des acteurs divers et variés et ce fut un très très très beau challenge. Alors j'ai été vraiment impressionnée par la qualité des projets proposés et par l'intégration de la gamification dans la plupart de ce qu'ont proposé les lauréats. Vraiment ça avait l'air extrêmement engageant pour les apprenants et on peut tout de suite comprendre pourquoi ce sont ces projets là qui ont été récompensés. Euh, très intéressant ça permet de voir un peu toutes les nouvelles tous les nouveaux types de formations qui existent, euh, on fait un balayage. Tous ces gens qui sont dynamiques, qui innovent, plein de, de jeunes, d'entreprises, des idées. Euh, moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup puisque je travaille dans la formation et, et ça, ça donne des regards nouveaux et c'est très, très, très bien. Donc c'est utile d'être membre du jury pour voilà, découvrir ces dossiers, euh, apprendre, euh, apprendre de ces belles expériences et puis partager entre, entre confrères. Euh, voilà Donc ça fait progresser euh, chacun et, et puis j'espère la communauté euh, formation. Et puis au global c'est euh, la rencontre, hein, un événement comme ce soir, c'est rencontrer la profession, c'est en échange avec l'ensemble de la profession. Et voilà, donc c'est juste du bonheur concentré et beaucoup d'efficacité pour construire demain de nouvelles formations dans mon entreprise, mais également en, en collaboration avec mes pères.